on va essayer de maintenir le, le retard <rire> constant et donc d'arrêter euh, là euh, la, la discussion mais que ce soit vraiment bien. vraiment passionnant et euh, Philippe à se mettre face à la caméra alors c'est un plaisir hein, particulier de introduire à Philippe Savo ben, qui est euh, un grand plaisir à collaborer qui. Professeur de philosophie contemporaine et sciences humaines, j'ai découvert que c'est ton intitulé, c'est ça Oui. Donc c'est trop de chance quoi, moi j'aimerais, j'aimerais avoir ça. Donc, euh, à l'Université de Lille, euh, il appartient à l'UMR STL, savoir-texte, langage, et il travaille justement au croisement euh, de la philosophie, de la littérature et, et des sciences humaines, hein, avec beaucoup de travaux dans cette direction. Euh, également la dimension aussi euh, éthico-politique, euh, des relations, euh, euh, de la vulnérabilité, etc. Mais c'est également un spécialiste éminent de Michel Foucault. Il préside le Centre Foucault euh, donc, depuis 2017. Il a récemment édité le manuscrit sur phénoménologie et psychologie. Euh, donc, et, euh, euh, donc voilà. <rire> et beaucoup d'autres choses aussi. Mais je vais te laisser parler, c'est un grand plaisir de Merci beaucoup. Euh, merci euh, Kim et Isabelle pour euh, l'invitation à ce, à ce colloque et, euh, dont le programme est vraiment euh, vraiment magnifique. Euh, alors je, je voudrais dire en, en préambule que le, le thème et le titre général de, de, mon, terme, de mon intervention n'a pas changé. Hein, je l'avais donné comme titre « Des infâmes d'après Foucault euh, ». Mais en, en y travaillant et pour rester dans les limites du temps imparti, je me suis résolu à, à m'intéresser seulement, si je peux dire, à, à quelques effets de la catégorie d'infamie au sein du corpus focaldien, au lieu, comme je l'avais envisagé un moment, d'explorer de, le, le caractère opératoire de cette catégorie dans d'autres corpus. Peut-être que dans la discussion, on pourra euh, é, élargir justement le, le, le, la focale. Alors, mon intervention s'inscrit dans, dans ce programme d'ensemble du colloque euh, à partir d'une réflexion sur la catégorie d'infamie que euh, j'aimerais envisager à la fois comme une catégorie politique et comme une catégorie littéraire en partant de, de ce texte-programme que Foucault euh, rédige en 1977 pour un volume ou une collection consacrée à des documents d'archives qui ne verra jamais le jour. La vie des hommes infâmes, c'est le titre de ce texte, retient euh, l'attention, non seulement parce que c'est un très beau texte, je trouve, mais aussi parce que euh, s'y opère à la fois une distinction claire entre l'archive et la littérature, c'est presque un principe de départ, et l'analyse d'une sorte de recomposition des rapports entre discours, vérité et pouvoir, cette recomposition dessinant ce que Foucault désigne comme euh, la ligne de pente de la littérature depuis le XVIIe siècle, depuis qu'elle a commencé à être littérature au sens moderne du mot. C'est une citation. On a donc d'un côté l'idée que pour lui permettre de livrer sa dimension proprement politique, il faudrait nettoyer l'archive, la constituer hors de la littérature, dans un strict rapport au réel, ce qui prolonge la, la discussion et la, la présentation précédente. Et d'un autre côté, on a l'idée que la littérature a pu recueillir elle-même, à partir d'un certain moment, l'ambition de dire le réel, de dire, euh, je reprends les termes de Foucault, les derniers degrés et les plus ténus du réel, c'est-à-dire de devenir, euh, peut-être que peut-être plus que tout autre discours, le discours de l'infamie. Et c'est donc euh, au fond de ce, euh, ce parcours, ou cette tension, de l'exclusion de la littérature à la généalogie d'une littérature du réel et de l'infamie. Euh, C'est ce parcours qui m'intéresse et que je voudrais reprendre. Alors, en partant euh, tout d'abord du, du texte de 1977 et, et des partages qu'il dessine entre archives et littérature, entre réel et imagination, et puis en interrogeant du point de vue de l'émergence d'une parole singulière, le dossier consacré euh, quatre ans auparavant, en 1973, à Pierre Rivière, où la dimension proprement littéraire et même l'intensité poétique de ce chant lyrique euh, éclate au grand jour. Il s'agit donc d'explorer euh, de cette manière la tension entre, euh, d'une part, l'objectivation des dispositifs de pouvoir, dont les archives portent la trace et euh, dont elles constituent la mémoire euh, neutre, et euh, d'autre part, l'écriture, l'écriture du mémoire de Pierre Rivière, comme matrice de subjectivation dont la littérature recueille l'exigence et dont elle forme l'horizon. Alors Cela signifie que l'infamie forme aussi chez Foucault, mais au-delà du cadre fixé par son travail d'archive, cette espèce de réservoir d'expérience dont la littérature peut à son tour se saisir, où elle peut plonger, en racontant des histoires qui sont des histoires de vie minuscule, de vie ordinaires, des histoires d'existence vulnérables, heurtées par le pouvoir, exposé au pouvoir et exposé à l'effacement auquel euh, semble les condamner ce pouvoir donc je repars du texte de 1977 qui, euh, il faut le noter présente immédiatement le paradoxe d'être une sorte de discours de la méthode puisque euh, s'y trouvent énoncées les règles simples d'une recherche d'une archéologie c'est à dire d'un discours sur les archives et dans le même temps il s'agit d'un discours qui est pris, qui est hanté par l'intensité et la fulgurance de ces objets. Or, l'effet vibratoire, c'est Foucault qui parle de vibration, de ces archives, destitue la neutralité de l'observateur et vient agir sur lui comme un choc de l'ordre de l'expérience du sublime. Il y a, je cite, un certain effet mêlé de beauté et d'effroi mais on comprend qu'il s'agit d'un sublime lui-même paradoxal puisqu'il est rapporté non pas à la grandeur ou à l'immensité de ce qui dépasse l'homme mais bien à l'ordinaire de ces milliards d'existences qui sont destinées à passer sans trace donc Foucault assume ce paradoxe qui nourrit la, la tension dont je parlais euh, il y a un instant et euh, son, son texte programme la vie des hommes infâmes présente euh, alors le Programme et la méthode d'une recherche. Il s'agit de recueillir, dans la forme d'une anthologie, d'une sorte d'herbier, les traces de vie minuscules, d'existences, dit Foucault, à la fois obscures et infortunées, passées au crible de mots qui disent l'ordinaire de ces vies et leur capture dans le discours et les pièges du pouvoir. Je cite "Le point le plus intense des vies, celui de ces vies-là, celui où se concentrent leur énergie." Eh bien là où elles se heurtent au pouvoir, se débattent avec lui, tentent d'utiliser ses forces ou d'échapper à ses pièges. Et un peu plus loin, j'ai voulu en somme rassembler quelques rudiments pour une légende des, des hommes obscurs, à partir des discours que dans leur malheur ou dans la rage, ils échangent avec le pouvoir. Fin de la citation. On a donc avec ce projet anthologique, délibérément, et on pourrait dire définitivement fragmentaire, une recherche qui s'accorde à une certaine conception de l'infamie. En effet, ce dont il s'agit ici, ce n'est pas l'infamie de ces hommes d'épouvante et de scandale, dit Foucault, comme Gilles Ray ou Lassner, les grands criminels, ceux dont les noms sont associés précisément à une légende glorieuse. Cette légende, c'est celle qui excède le cadre de ce qui relève des comportements ordinaires, assimilables par l'ordre social, et qui élève par conséquent ces criminels au niveau d'une exception, confirmant la règle et lui servant euh, en quelque sorte de miroir inversé pour attester de la rupture euh, qui se joue entre l'ordinaire et l'extraordinaire. On a donc ici une infamie par excès qui singularise les vies en les soustrayant à la loi commune de l'existence. Foucault oppose à cette infamie par excès une sorte d'infamie par défaut, celle qui maintient les vies ordinaires en dehors du régime de la fama, la réputation. C'est ce qu'il nomme, je le cite, l'infamie stricte, celle qui n'étant mélangée ni de scandale ambigu, ni d'une sourde admiration, ne compose avec aucune sorte de gloire. Et on pourrait ajouter c'est cette infamie qui échappe de ce fait au régime habituel de la littérature, ou plutôt on le verra, qui dessine un autre régime discursif possible pour la littérature, et c'est cet autre régime vers lequel, il me semble, Foucault fait, fait signe. Cette distinction entre deux registres de l'infamie renvoie euh, par conséquent à une distinction entre des formes de vie. D'un côté, des vies dignes d'être élevées au rang d'une singularité exceptionnelle, la vie des hommes illustres, illustre jusque dans l'infamie et euh, d'autre part des vies indignes c'est à dire indignes en principe de persévérer dans la mémoire des hommes et donc également indignes d'exister en dehors ou indépendamment du discours du pouvoir qui vient fixer leur loi d'existence et qui vient euh, leur assigner un être par défaut la vie des hommes infâmes se trouve donc rejetée du côté de ces moindres vies, de ces formes d'existence mineures ou minuscules, dont la survivance s'atteste seulement dans ces traces discursives laissées par le pouvoir et par ces mots qui accusent et qui blâment. C'est dans les mots du pouvoir, et donc comme de manière seconde, que ces vies sont portées à l'existence et euh, insérées dans la trame du réel. Ces vies, euh, à défaut de se dire d'elles-mêmes, euh, sont dites par d'autres. Or c'est bien à partir de cette limite que leur imposent les discours du pouvoir que les hommes infâmes se constituent eux-mêmes, non pas d'ailleurs nécessairement dans la forme d'une soumission passive à l'exercice d'une contrainte externe qui s'abattrait sur eux, mais dans la forme d'un débat ou d'un échange discursif avec ce pouvoir même si, euh, on, on l'aura compris, c'est un échange inégal où, euh, d'une certaine façon, le droit à exister dans le discours peut se payer de la disparition dans l'existence euh, réelle. Il reste que c'est bien dans la trame de cette discursivité, dans les mots du pouvoir, que l'ordinaire de ces vies apparaît et surtout peut se transmettre ou a pu se transmettre, se manifester dans l'archive. Il s'agit par, par conséquent d'une apparition sous condition du discours et selon cet ordre du discours que l'exercice du pouvoir euh, impose à leur existence. Ce mode d'être de l'existence il est à la limite de l'effacement. C'est toujours sous couvert du hasard d'une rencontre ou d'une découverte, d'une redécouverte que cette vie des hommes infâmes entre dans l'ordre du réel insiste plus qu'elle ne résiste et l'insistance de ces vies à la fois les maintient à l'être les fait être littéralement et renvoie à cet être à l'ordre persistant mais euh, on pourrait dire liminal d'une apparition qui n'est elle même que l'effet du regard du pouvoir l'effet du discours venant enregistrer et dénoncer cette apparition dans la violence solennel d'une condamnation. Foucault peut souligner à cet égard ce qu'il appelle le disparate entre l'ordre minuscule des problèmes soulevés, dans ses archives de l'infamie, qu'il euh, euh, euh, présente euh, ici le, le, le recueil, et euh, l'énormité du pouvoir mis en œuvre. Comme si donc la faiblesse de ces vies minuscules devait encore être accusé par les efforts et les excès, rhétoriques notamment, d'un langage dont la maîtrise et la possession sont la marque du pouvoir souverain. On peut rappeler euh, à cette occasion qu'il s'agit précisément dans, dans ces premières pages du, du texte de 1977 de proposer une espèce de phénoménologie du sujet classique. C'est-à-dire... Euh, une manière de porter, euh, enfin de prêter attention aux conditions d'apparition de tel sujet depuis la limite du pouvoir et du discours. Or cette phénoménologie ressortit à une forme particulière d'exercice du pouvoir, le pouvoir de souveraineté, qui organise les rapports entre le pouvoir, le discours et le quotidien, selon une mise en scène, une dramaturgie venant associer solennité et emphase ritualité et violence, cela dans l'ordre d'une visibilité absolue et qu'on pourrait dire descendante. Dans cette perspective, le minuscule ne se donne à raconter et à lire que dans le langage majuscule de la cérémonie où se manifeste l'éclat et la puissance d'une souveraineté. Je cite Foucault « Chacune de ces petites histoires de tous les jours devait être dite avec l'emphase des rares événements qui sont dignes de retenir l'attention des monarques. La grande rhétorique devait habiller ces affaires de rien. Donc l'éclat, la solennité un peu ridicule ou dérisoire qui se manifeste dans ces documents d'archives témoigne d'une véritable mise en scène de la vie ordinaire dans les mots du pouvoir souverain ou, comme l'écrit encore Foucault, il s'agit d'une prise du pouvoir sur l'ordinaire de la vie. Mais Foucault souligne également que cette constitution des hommes infâmes de l'âge classique, liée à un certain savoir et à un certain discours du quotidien, n'épuise pas les possibilités d'être ou de faire sujet, ou encore les possibilités d'articuler pouvoir, discours et vérité dans une forme sujet. D'autres possibilités naissent, en particulier à partir du déplacement qui s'opère dans l'exercice même du pouvoir, avec la réarticulation du rapport entre les techniques de pouvoir et la vie quotidienne. En particulier, le déploiement du disciplinaire, du pouvoir disciplinaire convoque d'autres figures du sujet, d'autres manières de nouer le sujet à lui-même et de penser son rapport aux limites qui le constituent dans l'ordre des discours. En effet, avec ce déploiement, écrit Foucault, le pouvoir... « Sera constitué d'un réseau fin, différencié, continu, où se relaient les institutions diverses de la justice, de la police, de la médecine, de la psychiatrie. Et le discours qui se formera alors n'aura plus l'ancienne théâtralité artificielle et maladroite. Il se développera dans un langage qui prétendra être celui de l'observation et de la neutralité. Le banal s'analysera selon la grille efficace mais grise de l'administration, du journalisme et de la science. » De la Alors on pourrait se demander, euh, dans cette grisaille d'un quotidien administré, qui relève de modes d'enregistrement et de capture descriptive de la vie des sujets, que reste-t-il de ces poèmes-vie, de ces vies-phénomènes qui dessinent leur figure dans l'ombre d'un pouvoir souverain, de ces sujets qui se manifestent sous la condition d'un éclat qui, bien sûr ou évidemment ne leur appartient pas mais qui leur appartient encore de réfléchir dans et depuis l'ordinaire de leur vie il ne reste pas grand chose ou du moins les conditions de leur manifestation manifestation de ces sujets de ces vies se transforment dès lors que les sujets semblent s'effacer, s'absenter dans ce discours qu'on prend d'eux dans, ce dans ces dispositifs disciplinaires discursifs, institutionnels voué à l'observation et à l'enregistrement neutralisé, le plus neutralisé possible de leur comportement une telle neutralisation marque une modification profonde de la prise du pouvoir sur la vie ordinaire et aussi par voie de conséquence du régime discursif qui l'enserre et qui l'énonce une nouvelle poétique de l'infamie apparaît qui s'accorde avec cette nouvelle relation entre vie, discours et pouvoir au lieu de la manifestation spectaculaire qui creuse les écarts dans la forme rhétorique d'un disparate, avec l'excès euh, rhétorique et la pauvreté des, ou la misère ou la, le caractère misérable des, des causes défendues. Donc, Au lieu de cette manifestation spécu spectaculaire, pardon, euh, cette poétique réduit les hommes infâmes à l'ordre méticuleux et euh, en un sens sans relief des affaires, des faits divers ou des cas. L'ordre des discours n'est plus distribué suivant le rapport vertical entre le minuscule et le majuscule, faisant dépendre l'être minuscule de sa prise par le discours et le pouvoir majuscule. Il devient ce qui définit le sujet comme rapport immanent à une normalité dont les déviations, actuelles ou possibles, sont des cas à traiter et des erreurs à corriger ou à rectifier par le jeu des disciplines et des appareils disciplinaires. On pourrait penser alors qu'à la limite, c'est-à-dire à cette limite que dessine la norme disciplinaire, le sujet et sa vibration poétique sont voués à disparaître dans un diagramme du savoir-pouvoir qui objective l'individu en vue de le traiter, comme on traite une affaire ou un cas. Or, c'est en contrepoint de cette objectivation et individualisation que euh, surgissent aussi dans les travaux de Foucault des années 70, en amont et en aval du texte programme de 77, des figures que j'appellerais des figures critiques et lyriques même du sujet. Ces figures portent des noms propres qui singularisent des individualités dans le champ des discours. Pierre Rivière ou Herculine Barbin. Ces noms propres sont aussi des noms d'auteurs si l'on veut, puisque l'un et l'autre, Pierre Rivière comme Herculine Barbin, laissent derrière eux un fragment d'autobiographie, un récit de vie, une histoire qui est leur histoire singulière. Ici, avec Pierre Rivière, un mémoire qui est une espèce de procédé criminel. Comment moi, Pierre Rivière, j'ai tué ma mère, ma sœur et mon frère. Et là, avec Herculine Barbin, un journal intime où sont consignées les joies et les peines, les doutes et les souffrances d'une jeune femme, Herculine, à qui l'on a fait savoir que son attirance pour les filles devait faire d'elle un jeune homme, renommé Abel, ayant désormais l'obligation de se comporter comme tel. On, enfin, on peut ajouter euh, enfin que la manière dont Foucault est amené à s'intéresser à ses productions de subjectivité renvoie également au projet euh, Exposé d'entrée de jeu dans le texte de 1977, c'est-à-dire à, euh, à l'exposition de l'archéologue lui-même à ses archives de l'infamie et à l'effet de sidération qu'elles ont provoqué sur celui qui les a découvertes. C'est à l'occasion d'un travail sur les rapports entre médecine légale et droit pénal mené euh, en marge de ses premiers cours au Collège de France que Foucault découvre le dossier Rivière. C'est par hasard encore, quelques années après, qu'il tombe sur des extraits du journal d'Abel Barbin, consignés dans le mémoire du docteur Ambroise Tardieu, consacré à la question médico-légale de l'identité dans ses rapports avec les vices de conformation des organes sexuels. À chaque fois, ce sont des voix enfouies dans des blocs d'archives qu'un étrange hasard conduit à entendre, à laisser parler à nouveau, en prenant soin, comme pour les archives de l'infamie, de faire résonner ces voix à l'intérieur des limites discursives qui en prescrivent le sens par avance dans la mesure où euh, ces limites les ont suscitées, incitées, rendues possibles mais en prenant soin aussi de euh, porter euh, ces voix à travers la reconstitution d'une archive à la limite de ces limites où se fait entendre leur dissonance tragique et aussi leur éclat poétique alors quelles sont ces expériences, vie et langage confondus, poème-vie, qui surgissent de la machinerie du pouvoir et des savoirs, comme euh, qui surgissent comme forme de vie, nouées à un nouvel art du langage, à une nouvelle poétique de l'infamie. Alors pour euh, répondre à cette question très vaste, je m'arrêterai seulement sur l'agencement du dossier consacré à Pierre Rivière. Ce dossier semble constituer un exemple exemplum, de ces vies d'hommes infâmes que Foucault envisage de recueillir en anthologie euh, en 1977. En abordant ce cas de parricide au XIXe siècle, Foucault fait part lui-même de l'étonnement provoqué par la découverte non seulement de l'affaire Rivière, mais de l'ensemble du dossier constitué autour du mémoire de Rivière, avec donc le dossier médical, psychiatrique, judiciaire et donc ce fameux mémoire que Pierre Rivière a rédigé en prison à la demande du juge pour rendre raison de ses crimes c'est-à-dire pour essayer de les ramener à la régularité d'un récit qui aurait valeur de preuve et d'explication à la fois or ce que révèle l'ensemble de ce dossier d'archives, c'est bien un acte criminel terrible qui un moment a arraché des existences obscures à leur anonymat, qui a donné un nom à une affaire euh, retentissante. Mais euh, il ne s'agit pas seulement de retracer le pouvoir de délimitation qui impose au sujet sa place dans l'ordre des choses. Il ne s'agit pas non plus d'expliciter quel est et comment s'exerce l'emprise des disciplines sur les modes de constitution des sujets possibles suivant un partage du normal et de l'anormal, de la règle et de la déviation. Il s'agit avant tout, pour Foucault, de souligner comment le mémoire de Rivière offre le témoignage direct, en première personne, de l'un de ces hommes obscurs qui n'aurait pas dû avoir accès à cette parole. à cette parole euh, prise et reprise même sur l'espace délimité du disciple ou sur l'ordre du discours. Si Pierre Rivière représente à bien des égards un cas exemplaire, c'est que non seulement sa subjectivité se produit dans l'éclat de son crime, l'éclat sanglant de son crime, mais c'est aussi que son récit de soi, en forme de procédé, est l'ombre portée de ce crime jusque dans l'ordre des discours. Alors même que c'est depuis cet ordre des discours que euh, ce texte, ce récit a été suscité euh, dans la mesure où c'est un juge qui euh, demande à Rivière de raconter son crime, de dire comment, dans quelles circonstances, dans quelles conditions il a prémédité certains de ses crimes. Un peu comme Roussel écrivait son comment j'ai écrit certains de mes livres. Foucault, mais aussi avec lui les rédacteurs du dossier consacré à l'affaire Pierre-Rivière, s'interrogent clairement sur la dimension transgressive de cette prise de parole, qui semble mettre en échec le pouvoir de normalisation qu'il a produite. Dans le dossier Pierre-Rivière, la notice rédigée par Jean-Pierre Péter et Jeanne Favret fait clairement place à cette figure de l'insoumission, qui a à voir avec la transgression et aussi la révolte, le récit de Rivière est lu alors comme celui d'un damné de la terre. Je cite « À l'horreur muette de chaque jour, à la condition de bête et de dupe, Rivière a substitué une horreur plus criante, la protestation d'une hécatombe. Il en prend le droit de rompre le silence et de parler enfin, de dire le fin mot comme un qui revient de loin, un qui depuis longtemps savait que leur vie à tous était une longue cohabitation avec l'inhabitable. Et encore un peu plus loin, Jean-Pierre Péter et Jeanne Favret disent « Il fallait que quelque chose au moins une fois excède le possible, franchisse la limite. » Ce franchissement, c'est la parole vive de Rivière qui l'opère, en jouant sur la limitation réciproque que s'imposent les discours judiciaires et médico-psychiatriques, et il faut rappeler ici que si Rivière est coupable aux yeux des magistrats, il ne l'est pas aux yeux des médecins, et inversement, selon une espèce de jeu judiciaire où l'expertise finalement est convoquée mais ne parvient pas à jouer complètement son rôle. Comme le relève également dans, dans, dans, dans, dans un, do, un autre dossier consacré à, ce, à Pierre Rivière, euh, comme le relève Pierre Philippe Riot, chacune de ces deux lectures du crime de Rivière, où la culpabilité et la folie sont renvoyées dos ados, met à l'écart le mémoire de Rivière pour euh, tenter de gagner le procès, pour emporter la vérité, au moins dans euh, ce qui serait la véridiction de la sentence finale. Mais justement, ce mémoire, comme production de langage extraordinaire, je reprends cette expression à Foucault, n'en a pas perdu pour autant, pour autant son étrange pouvoir qui est de prendre au piège toute interprétation euh, totalisante. Et je cite ici, si je retrouve, euh, je vais retrouver, euh, Philippe Rio, voilà euh, dans un article intitulé « Les vies parallèles de Pierre Rivière ». Donc, programmé pour répondre aux injonctions de l'institution et pour répondre à la question en apparence simple de l'imputabilité du crime au sujet criminel, le texte de Rivière devient incontrôlable, il échappe à tous les savoirs et à tous les pouvoirs, à tous les dispositifs de normalisation qui l'en et qui lui demandent des comptes. La parole rendue à Rivière, pour les besoins de la justice, se fait cri de révolte, insurrection verbale, Redoublement vertigineux du meurtre dans le récit qui était pourtant censé y mettre un terme en le renvoyant aux catégories du droit et de la pénalité. Par ailleurs, ce qui retient l'attention de Foucault dans ce passage à la limite, c'est qu'en se faisant le narrateur de son propre crime, de sa montée vers le crime, en décrivant par le détail les circonstances, les impulsions qui l'ont mené à l'acte criminel, Rivière se soustrait paradoxalement à la logique d'aveu qui semblait présider à ce récit et à la commande faite de ce discours. Il se soustrait aux catégories médico-psychologiques qui pourraient qualifier sa conduite. Il se soustrait aux figures de la responsabilité qui gouvernent l'exercice du droit. Comme l'a bien souligné Alain Brossat, le récit devient un opérateur de désobjectivation ou encore de subjectivation par soustraction, la soustraction étant elle-même active, de l'ordre d'une conduite de résistance verbale, insérée dans les agencements contraignants d'un savoir-pouvoir qui sature et forclot l'espace des discours. Donc, par son mémoire embarrassant, Rivière invente en quelque sorte une archive à la hauteur de son crime, une archive impraticable pour le pouvoir qu'il a commandé, une archive illisible dans les termes du savoir qui pourtant euh, l'enserre de son désir de vérité. En un sens, euh, cette archive appartient pleinement à la légende des hommes obscurs que Foucault s'est fixé la tâche de raconter à son tour en la faisant surgir dans euh, l'éclat euh, neuf d'une archéologie. Mais en un autre sens, elle lui échappe encore Puisque si le pouvoir, euh, comme le rappelle Foucault, incite, suscite, produit, s'il fait agir et parler, ce qui est dit et écrit ne se tient pas dans les limites du prescrit ou de l'attendu. Il renverse l'économie des discours et les stratégies du vrai, et par là, il rend compte de cette espèce de tension qui, euh, selon Foucault, parcourt la littérature depuis sa naissance. D'un côté, en effet. La littérature, euh, je reprends ici Foucault dans « La vie des hommes infâmes », fait partie de ce grand système de contraintes par lequel l'Occident a obligé le quotidien à se mettre en discours. On pourrait dire que sur ce bord, sous cette version, la littérature appartient à l'ordre des discours, dont elle figure même comme l'un des relais efficaces et exigeants. Elle est portée, euh, écrit encore Foucault, par une contrainte morale, par le devoir de dire les plus communs des secrets. » Donc, euh, on peut dire qu'à ce titre, elle fonctionne comme une forme séculière ou sécularisée de l'aveu, où la trame du quotidien imprègne le discours et lui permet de communiquer avec les formes de pouvoir et les règles du savoir. Sur ce versant, encore, la littérature participe de ce que Foucault appelle « une grande éthique discursive ». Or, dans son mémoire, où l'éclat des mots le dispute à la violence des faits, où le crime terrible fait de la vie euh, qui le porte au cœur du discours un étrange poème, et euh, de celui-ci, de ce poème, l'envers ou le supplément de la prose de l'aveu, dans ce mémoire, donc, Rivière devient le nom de cette insurrection du discours auquel on a voulu faire dire l'inavouable, et qui finit, euh, dit Foucault, par prendre sur lui la charge du scandale, de la transgression et de la révolte, en un mot, de l'infamie. L'ensemble du texte consacré à la vie des hommes infâmes converge euh, ainsi vers ce que euh, Foucault nommera pour finir la position singulière de la littérature, prise donc entre une éthique de l'aveu qui reconduit la fiction à des effets de vérité prescrits et encadrés lisibles comme tels et d'autre part une éthique du dire vrai en but à l'inavouable de la vraie vie énonçant et dénonçant euh, d'un même trait le travail du pouvoir sur les vies dans le discours même que ce pouvoir produit et qu'il suscite j'arrive à ma conclusion Lorsqu'il évoque cette tension interne au déploiement de la littérature, Foucault rend sans doute compte de la politique de l'archive qu'il conduit et qu'il n'a cessé de conduire à la lumière, on pourrait dire, d'une poétique de l'archive. L'archive est à la fois donnée et à redécouvrir, elle est grise et intense, neutre et vibrante, elle est à la fois de l'ordre de l'énoncé et de l'ordre du réel, elle est le point de contact et d'échange ou de communication entre le discours et la vie. Cela signifie que si parfois et sans doute le plus souvent le discours s'empare de la vie, il y a euh, dit Foucault, des vies réelles qui ont été jouées dans ces quelques phrases, il reste possible... Néanmoins que la vie revient sur le discours qu'il a joué et le retourne contre lui-même, contre ce qu'on en attendait en termes de vérité et aussi de pouvoir. Et c'est au fond ce geste de reprise et de retournement que l'archéologue emprunte aux archives de l'infamie elle-même, ou du moins à certaines d'entre elles, pour leur restituer justement un peu de cet éclat, de cette beauté et de cet effroi sublime qu'elles ont pu susciter en lui donc euh, je conclue ma conclusion euh, bannir tout ce qui pouvait être imagination ou littérature c'est Foucault qui l'écrit au début de, de son texte de 77 au titre donc d'un principe de méthode c'est peut-être seulement s'interdire de manquer le réel de ces vies disparues mais ce n'est pas s'interdire bien au contraire de charger ensuite la littérature de revenir à ce réel et de devenir, au présent, la antise de sa disparition. Je vous remercie. Merci, Merci beaucoup Philippe, C'était vraiment intéressant. Son encore un corpus absolument fascinant. Donc j'imagine qu'il y a des questions. Oui. Juste bon, une, petite, une petite question, quoi, parce que d'une certaine façon, le, votre, votre intervention cette façon, montre comment Pierre Rivière réfute de Michel Foucault de la vie des hommes infâmes, Bon, La question, effectivement, bon, euh, bon, Pierre Rivière est écrit 4 ans avant. cette texte est écrit en 1977. Il marque comme une pète de restriction finalement euh, par rapport à la conception de qu'on trouve, euh, qu trouve dans le Pierre Rivière. Comment est-ce qu'on explique ça Est-ce que c'est parce qu'il y a eu peut espèce de discours un peu réactif qui a été publié par Foucault l'année précédente, comme ça, qui sont finalement disons, pour faire parler, c'est faire parler, c'est vraiment le pouvoir. Est-ce que c'est ça finalement Comment est-ce qu'on explique donc, ça, une certaine façon cette espèce de, de, de renversement qui est un peu comme un retour en arrière, hein, de de Alors, je, je dirais. Euh... Je ne sais pas si j'adhérerais complètement à, à l'hypothèse du, du renversement ou de la réfutation. Pour moi, les choses sont quand même un peu plus... Euh, enfin, peut-être à nuancer, au sens où euh, Foucault dessine dans La vie des hommes infâmes quand même cette, euh, cette ligne d'une réflexion sur la littérature qui serait... Euh, Justement, d'un côté, on pourrait dire la littérature, avec un L majuscule si on veut, prise dans, dans, cette, dans, dans cette forme de l'aveu, du discours, euh, même enfin, une sorte de sécularisation finalement des, des pratiques de l'aveu, et euh, justement ce qui semble ouvrir quand même comme une, une, une littérature de, de, de l'ordinaire euh, qui ne serait pas euh, complètement euh, grise, c'est-à-dire euh, une littérature... Euh, une littérature d'archives au sens, au sens brut qu'il dit au début de, de son texte, hein, neutralisation de l'imagination et de la littérature, il y a une autre littérature, un autre régime discursif pour la littérature qui me semble quand même euh, laisser, euh, enfin, qui, qui a un espace euh, à, à la fin du, du texte de, de 77. Et, et par ailleurs, le, le deuxième point, euh, donc pas une... Un, un renversement, même si euh, la volonté de savoir est passée par là, le, le, le, le, le basculement on pourrait dire, euh, euh, l'articulation de, de, de souveraineté et discipline est très présente dans, dans, dans, dans la vie des hommes infâmes, donc il y, y a bien ce, ce passage là, mais il y, y a quand même une, une, une forme de continuité dans, dans l'interrogation de Foucault sur, euh, sur le, le, le, le sens à apporter à la, à la littérature. Euh, le, le, deuxième, le deuxième point, peut-être, euh, qui me semble important, c'est que, là, j'ai parlé de Pierre Rivière, mais euh, 78, donc juste après, il y, a, il y a Herculine Barbin. Et on pourrait dire qu'Hercule Barbin, le dossier Herculine Barbin, euh, fonctionne sur, sur le même mode que le dossier Pierre Rivière. C'est-à-dire, euh, à chaque fois, c'est en tête de ces dossiers qu'on trouve les, les, les textes d'archives euh, où s'expriment en première personne les. Euh, euh, les, les, les personnages singuliers que sont euh, Rivière et, et Herculine Barbin et Donc il y a quand même cette, euh, cette continuité aussi entre euh, Rivière et Barbin euh, du point de vue de Foucault euh, euh, qui, qui euh, euh, montre comme ça des, des percées, euh, des, des, des productions de subjectivité qui ne, ne sont pas complètement... Euh, Enfin, qui, ne re... qui ne peuvent pas être réduites à euh, euh, une, une certaine pente de la littérature, comme il dit, ou euh, une, une, une manière de, de travailler l'archive à part de la littérature, ou en, en se gardant bien de, de, de verser dans, dans, cette, dans, dans, cette, dans cette littérature. Après, la, la difficulté qu'on rencontre quand on, on s'intéresse à ces textes, c'est que... Euh, euh, et d'ailleurs c'est ce que je crois Philippe Lejeune a, a reproché à cette entreprise, c'est que finalement on, on en vient à penser que le mémoire de, de Rivière est, comme je l'ai dit moi-même, un, un fragment d'autobiographie, que le, le journal intime d'Hercule Barbin est euh, son autobiographie. Bon. Alors c'est une autobiographie sans pacte, dit, euh, dit, dit le jeune. Il n'y a, a pas cette, euh, ce, ce, ce souci de la part de celui ou celle qui raconte qui raconte sa vie euh, euh, pour elle-même, pour Hercule Barbin et pour le juge, pour Pierre Rivière. Il n'y a pas ce souci de, de, de nouer avec. Euh, euh, avec euh, un, un lecteur, euh, un, un pacte qui décide de, de, de, de qui introduit la, la nécessité ou la, qui implique l'autobiographie. Donc, on peut après, euh, voilà, retravailler ces catégories de catégories proprement littéraires, de, euh, du, du, le, le statut littéraire de, de, de ces textes. Le, le problème qui se pose, à mon avis, il est, il est aussi de euh, voilà du, du, du sort euh, très particulier que Foucault euh, accorde euh, sur la base de sa propre sensibilité et il le reconnaît, hein, pas, il n'en fait pas mystère euh, à, ses, à, à ses textes euh, en insistant beaucoup, hein, c'est très frappant sur le, leur, euh, leur vibration, l'intensité, la fulgurance euh, et donc vraiment sur l'effet produit par ces textes euh, euh, sur, sur lui euh, alors on pourrait dire que Pierre Rivière produit cet effet parce que, euh, euh, voilà, il était plutôt parti sur un travail euh, médecine légale et, et, et droit pénal. Euh, et il trouve comme ça un, un, un texte assez long, euh, écrit dans une langue euh, improbable, approximative, souvent euh, euh, par quelqu'un qui se dit illettré mais qui écrit quand même ce long texte. Euh, où il y a des fulgurances euh, qu'il qu estime être des, des fulgurances euh, quasi poétiques bon, tout en racontant des choses horribles bon. euh, mais enfin le, le, peut-être que l'éclat le, le, le, poétique vient aussi de, de l'éclat du crime bon. euh, donc il y, a, il y a cette fascination et puis pour, pour Herculine Barbin il y a, il y a aussi cette, cette fascination et cette, cette inquiétude face à un, à un texte qui, qui déroule finalement le, le, le mal-être euh, euh, d'un personnage, enfin, d'une personne euh, qui euh, euh, s'exprime en, en son nom mais qui s'exprime aussi au nom de quelqu'un d'autre euh, qu'elle ou qu'il n'est plus euh, et donc, donc il y a ces effets euh, très subjectifs euh, pour le dire un peu bêtement euh, dont, dont Foucault ne cherche pas à se... À se euh, euh, euh, enfin, qu'il ne cherche pas à éviter. Euh, on pourrait dire tant mieux, tant mieux pour nous, parce que ça, ça donne aussi lieu chez Foucault à des textes, euh, à des textes magnifiques. Mais euh, euh, ça, ça pose aussi la question du, du statut particulier de, de ces archives et de, de, de, de leur éclat et de ce, de ce qu'elles produisent pour euh, ce lecteur particulier qui est, qu est Foucault et autour de lui euh, ceux qui ont participé à ces dossiers. Merci beaucoup pour cet échange. -ce je suis en fait C'est toi qui as oui, le. Oui, mais ça va, on attend encore pour, oui, un, une pour une question. ou oui. deux, oui. oui. J'ai beaucoup de choses. Et on a un peu de retard, mais on, a, on est en train de, de rattraper. Donc, vas-y. Eh, juste une petite question pour, euh, pour, pour penser peut-être aussi le geste éditorial. Parce que si je me souviens bien, euh, Foucault placer de textes dans une collection mm -hmm. qui voudrait beaucoup de l'âge et qui l'intitule « Travail », je crois, hein, de mémoire, c'est ça euh, crois, Alors, il euh, y avait euh, la collection euh, euh, « c'est pas le chemin » et puis il y avait « Travaux », je crois. Ouais, « Travaux, travaux. », ça ouais, ouais. exactement. Et, euh, et, et ce qui me semble intéressant, c'est de voir peut-être dans ce geste en fait, de, de éditorial, la volonté en fait, de retrouver l'effet qu'il a perçu en fait, hein, mm -hmm. au moment de la lecture et de son travail sur la vie des hommes infâmes. Mm -hmm. Et puisqu'il parle lui-même, c'est un, un terme qui a, qui a été repris, hein, le terme d'anthologie. Hein. Mm -hmm. il, il, il y a cette idée en fait d'aller vers la singularité mais d'avoir aussi un effet de nombre à travers mm -hmm. un recueil et, et ça, on peut le faire résonner peut-être aussi avec l'idée de dispositif, en fait il y a là un geste éditorial, une hein, question mm -hmm. de montrer euh, D'une voilà, de, de, de, de mise euh, en scène de la parole de, de, de, de, de, de ces différentes personnes. Et on retrouve peut-être l'idée de dispositif que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Paul. Comment, en fait, faisons-nous à travers une parole d'archive, de texte, enfin de brut, comment est-ce qu'on fait pour voilà, mettre ensemble C'est ces, le geste littéraire, en fait, ce qui est la mmh. Et je trouve que l'idée d'anthologie, elle me semble très intéressante. Peut-être que. Enfin, je ne sais pas s'il y a des travaux qui ont été mmh. menés dans, pour euh, explorer cette, euh, cette question de l'anthologie. Parce que j'entends, moi, par exemple, en, en, en, en, en, peut-être euh, de façon implicite aussi, le, le, la, le, les travaux glissants sur l'anthologie, hein, pour mmh. euh, retrouver cette, cette, cette idée d'archipel, quoi, de. Mmh. Est-ce que la, la, la forme de l'anthologie pourrait être un geste, en fait. Euh, mmh. Alors, je, je, il me semble que alors, deux, deux choses rapidement la, la première c'est que euh, Foucault opère une sorte de glissement euh, sémantique ou euh, en tout cas un glissement dans, dans, son, dans son texte euh, puisque juste après avoir parlé d'anthologie il parle d'herbier ah, euh, ouais. et, et je trouve que l'herbier est aussi une, euh, enfin, on, on voit le geste de constitution de, de, de l'herbier où euh, euh, finalement alors moi ça, ça me fait plus réfléchir finalement que l'anthologie bon, qui est un objet qu'on euh, qu pense pouvoir peut-être plus facilement identifier mais l'herbier c'est recueillir au fond des, des, euh, des extraits euh, vifs mmh. <rire> euh, les faire sécher euh, les, les identifier euh, dans, dans, un, dans, dans un ensemble euh, et, et peut-être avec le côté aussi euh, euh, je dirais non, non systématique de, de l'herbier euh, et, et du coup de l'anthologie aussi. Je, je pense que l'idée la, la, d'anthologie ou le montage anthologique que, que Foucault euh, a, a en vue euh, euh, s'oppose en tout cas, c'est peut-être ce qu'il définit un peu par défaut ou par la négative, s'oppose à un, un geste qui serait un geste encyclopédique euh, dont Foucault, euh, d'une certaine manière, est revenu, parce que, euh, bon, euh, dans la décennie précédente, euh, Foucault disait, il faudrait avoir, euh, interview il disait, il faudrait avoir euh, parcouru toute l'archive d'une époque. Bon. Donc là, on, on était vraiment dans l'archéologie la, encyclopédique euh, pour justement définir les épistémées pour être sûr que les épistémées sont des, des, des a priori euh, de, de, euh, permettant de rendre compte de la constitution de, de toute l'archive d'une époque bon. euh, et, et par rapport à ce modèle euh, encyclopédique euh, on pourrait dire de, de l'archéologie il me semble que là on est plutôt sur une une archéologie euh, alors plus, plus modeste peut-être, euh, mais aussi plus, euh, plus sensible justement, c'est-à-dire marqué par le fait qu'on on recueille, on, on recueillera euh, des, des archives ou des, des, des bribes de récits, des fragments de, de vie, de vie poème, euh, qui seront euh, euh, intéressants par leur, euh, par, par leur éclat, le terme revient aussi souvent, c'est-à-dire... Euh, L'éclat, c'est la manière de, de résister finalement euh, euh, à l'abaissement la, euh, réel de ses vies, euh, parce que ce ne sont pas des choses très gaies hein, qui se produisent dans ces archives, de résister à l'abaissement de ses vies par une, une sorte de, de, de, de mise en valeur... Euh, qui fait revenir au, au premier plan ou euh, dans, dans la visibilité quelque chose qui euh, était destiné à, à sinon rester invisible euh, ou alors à, à s'effacer euh, au fur et à mesure que le temps euh, faisait son faisait son effet. Donc dans l'anthologie il y a ce, ce, ce geste euh, d'ouverture. Il faut que ça soit indéfini, c'est-à-dire qu'on puisse euh, cumuler et accumuler les, les, les, les archives. Euh, des hommes infâmes, et il y a, il y a ce geste aussi de euh, d'intervention de, de, de, euh, de, de la sensibilité comme, comme principe de sélection. Ce qui est évidemment un peu perturbant, parce que Foucault commence par dire « bon, c'est pas un livre d'histoire, c'est une anthologie, bon, euh, donc, mais il faut, quand même, euh, il faut quand même se tenir à l'écart de l'imagination et de la littérature, et en réalité on s'aperçoit qu'il fait l'inverse ». C'est pour ça que je disais tout à l'heure que est, son, son, son geste est, est pris dans cette tension, euh, euh, et cette, cette tension, elle constitue justement euh, ce type d'anthologie, comme, comme, comme montage, pour reprendre le, le terme de, de tout à l'heure, euh, d'où l'archéologue euh, euh, doit se tenir, euh, enfin sur, euh, par rapport auquel l'archéologue se tient euh, dans, dans, un, dans un retrait, mais un retrait qui n'est pas sans affirmer un mode de présence, mais une présence sur le mode de la sensibilité et retrait du point de vue de l'ordre du savoir ou des discours qui seraient mobilisés en surplomb. Merci beaucoup. Alors il y a encore de questions, mais il faudrait qu'elles soient assez rapides. Peut-être qu'on va. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. In English, so English is fine. Yes. Um mm -hmm. uh, I have a question I'm doing by also myself. Um because you already say this um, this these memories of uh Bier and back in or even when ramon uh, Raymond is talking about the comedy uh certainly mathlaire is a kind of a writing of the self is the other not only people taking care of the self is writing is taking this tradition so yeah, and i think it's actually the same but it's the same tradition mm -hmm. what is the the role in the if we think in the global and uh, work how is those traditions working together mm -hmm. so uh, there's uh, the care of the self mm -hmm. and These uh, subjectivities, which are we, we can say the reverse of this uh, ethical uh, the care of the self, mm -hmm. this is my first question. The second is uh, I, I, this is very fast um, the connection with workers, is easy mm -hmm. because, uh, the, before he was published in a universal of history of mm -hmm. and the and the process is the same. Mm -hmm who uh, was publishing this text from batteries, so trying to show uh, short uh, pieces of uh, normal mm -hmm. life. Um, and the other thing is, is something um, you were already uh, telling by the end, is uh, the concept of the power we can think with this question. When the power is showing, uh, Mm -hmm. a part of the reality that usually is not visible. It's uh, a kind of uh, <laughs> reverse of the power into mm -hmm. the, a positive way. Because uh, Foucault said, only because the power was in the middle of the way of these people, we can know about these people. Because mm -hmm. usually these people, mm -hmm. we don't know them at all. Mm -hmm. So even yes, uh, con this uh, concept of power is problematic from the mm -hmm. uh, concept. Trois, trois grosses questions <rire> euh, sur, alors sur, sur la question du milieu euh, celle relative à Borges effectivement c'est alors bon je, je, je m'en tirerai par une pirouette en rappelant que Foucault disait que c'était finalement les auteurs dont il ne parlait pas qui étaient les plus importants pour lui donc c'est un peu facile mais euh, et, et, et effectivement et, et, euh, euh, pour reprendre justement la, la question de l'anthologie, euh, de l'herbier aussi, euh, euh, euh, Borges euh, est présent dans la préface des mots et les choses qui est consacrée à, à la mise en ordre du discours euh, bon, euh, et à cette question euh, justement qui l'occupe encore ici. Euh, donc effectivement, il y, y a une... une comment dire, une, une reconnaissance de dette, euh, je dirais, peut-être déjà dans le fait d'avoir euh, nommé son, son texte, La vie des hommes infâmes. Bon. Euh, donc ça, c'est le, le, le, le premier point. Sur, sur la dernière question, euh, euh, alors c'est vrai que le, le euh, Foucault se, se, enfin, euh, prend, prend acte finalement de, de ce paradoxe d'un pouvoir qui euh, euh, euh, s'exerce sur des, des vies qui, à la fois, euh, et à, à la fois, les en les en, en, les, euh, en les effaçant d'une certaine manière et en les faisant euh, arriver à, à, à cet éclat qu'elles ont dans ces archives. Bon, donc il y a ce, ce, ce double rapport euh, au, au pouvoir qui, qui efface et qui rend visible. Et euh, alors Foucault est conscient de ce, de ce de, de ce paradoxe, il, il cherche même à en rendre compte à travers le le, le mode de le mode d'exercice du, du pouvoir selon la, le régime de la souveraineté, c'est-à-dire que comme il le dit, cet, cet écart ou ce que j'ai repris, ce disparate entre le minuscule et le majuscule est une manière pour chacun de s'approprier le pouvoir absolu du monarque. C'est-à-dire que ce n'est pas le monarque qui s'exprime dans ses archives, euh, euh, ce n'est pas le monarque qui écrit toutes ses archives, ce n'est pas, pas ça, mais c'est le, le, le, une manière de s'exprimer euh, à la souveraine, on pourrait dire, ou, ou de donner euh, une part de souveraineté euh, à, à, ces, euh, à ces récits de vie euh, qui sont euh, euh, euh, mis, en, mis en scène et mis en, en discours. Euh, et puis sur le, sur le tout dernier point pour être très très rapide oui. euh, c'était <coughs> sur la question de la tradition c'est ça de... ah, j'ai oublié la question <rire> désolé uh, du coup. This, um, oui self, I mean, ah oui oui d'accord oui oui euh, Question très très difficile. Je, je pense que je je, je, je, je, je je préfère ne pas ne pas y répondre trop rapidement. Donc je, on en reparlera. Oui, Devoir de réserve. Mmh. Une question et la suivante va être sacrifiée sur le thé de la pause café, je pense. Euh, désolé pour Martin, mais je pense que vous pourrez. On en discutera. il faut absolument que cette question soit publique, mais sinon vous pouvez. Merci. Ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> en tout cas, vraiment merci beaucoup. À merci beaucoup. Merci pour cette session qui est aussi. Qui est une oui.